Le prix de BitGare est en chute libre au cours des derniers mois car la demande pour le jeton est en baisse. Le jeton Brise a plongé à un creux de 0,000000035 dollars, le niveau le plus bas le 31 janvier. Il a chuté de près de 50% par rapport au plus haut niveau de cette année, BitGare a perdu son élan. BitGare est un projet blockchain qui cherche à devenir une alternative aux principaux contrats intelligents comme Ethereum et Solana. Il a des vitesses plus rapides et de faibles coûts de transaction. Contrairement à Ethereum, il peut gérer des milliers de transactions pour seulement quelques centimes. En outre, il peut traiter plus de 100 000 transactions par seconde. BitGare a également lancé son propre échange en 2022. Ce qui permet aux gens d'acheter et de vendre des crypto-monnaies. En outre, il possède le marché Bigger qui permet aux gens d'acheter et de vendre n'importe quoi en utilisant des crypto-monnaies, alors que Bigger a remporté un succès précoce, l'attraction dans certains secteurs a commencé à perdre des transactions. Par exemple, la valeur totale verrouillée, TVL, dans l'écosystème défi est tombée à seulement 1,1 million de dollars, contre un niveau record de plus de 11 millions de dollars. La plus grande application défi de l'écosystème est Sphinx qui domine le marché à 71,55%. Les autres DAP de l'écosystème sont Ice Swap, Q3 Swap et BitGare Swap, entre autres. Il y a eu quelques nouvelles importantes de BitGare ces derniers temps. Par exemple, BitGare Venture a annoncé un partenariat de 3,5 millions de dollars sur Parex Market, qui est un prochain échange défi. De plus, l'activité de BitGare sur les réseaux sociaux s'est améliorée. Le nombre total d'engagements ayant bondi à 1,02 milliard en avril. Pendant ce temps, Breeze est désormais pris en charge sur Now Payments, une plateforme leader qui accepte les paiements cryptographiques. Il s'est également associé à ChainGPT et a intégré l'IA dans son compte Telegram. Il convient de noter que, contrairement à d'autres blockchains, BitGare annonce de nouveaux partenariats presque quotidiennement. Prévision de prix de BitGare le graphique journalier montre que le prix brise a suivi une forte tendance baissière au cours des derniers mois. Il est passé en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 jours. L'indice de force relative, RSI, a continué de baisser et se rapproche du niveau de survente. BitGare est passé légèrement en dessous du niveau de support important à 0,00000044 dollars, le niveau le plus bas du 11 mars. Par conséquent, Brise continuera probablement de baisser alors que les vendeurs ciblent le prochain support à 0,0000028 dollars, le niveau le plus bas le 31 décembre.